Le DLC, Return to Castlevania, pour Dead Cells s'inspire de la saga Castlevania et offre un contenu passionné et de qualité, avec de nouveaux morceaux, armes et la possibilité de jouer en tant que Richter Belmont. Bien que le prix soit un peu plus élevé que les autres DLC, il en vaut la peine. Le seul reproche est le manque d'un niveau supplémentaire. Note finale, 12 sur 20. Les avantages de ce DLC pour Dead Cells comprennent des morceaux réinterprétés, de nouvelles armes qui s'intègrent bien au jeu et la possibilité de jouer en tant que Richter Belmont. Le seul inconvénient est le manque d'un niveau supplémentaire qui aurait été apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos tests. À bientôt.